Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'article partitif. Comme son nom l'indique, l'article partitif exprime une partie ou une certaine quantité d'un tout, enfin d'un ensemble, et est placé devant les quantités qu'on ne peut pas compter ou qui ne sont pas claires. Je vais expliquer tout cela tout à l'heure. On le forme en combinant la préposition « de » avec l'article défini « le » masculin singulier ou « la » féminin singulier ou « les » masculin et féminin pluriel. Pour la formation du masculin singulier « de » et « le » fusionnent et donnent du exemple, nous préparons du riz. Alors le riz est du genre masculin, c'est pour ça que nous avons du riz. Et on ne peut pas compter le riz, on ne peut pas dire un riz, deux riz ou trois riz. C'est pour cette raison que nous utilisons l'article partitif du. Alors, pour le féminin singulier, de et la donne de la, il n'y a pas de fusion. Exemple, tu prends de la farine. Alors, la farine est du genre féminin, c'est pour ça que nous utilisons de la farine. Et ici, tout comme pour le riz, on ne peut pas compter la farine, on ne peut pas dire... Une farine, deux farines ou trois farines. Pour le pluriel, deux et les fusionnent et donnent des. Exemple, je cuisine des poivrons. Alors, ce des est le même article que l'article indéfini au pluriel. On dit aussi des. Et ici, on peut même compter les poivrons. On peut dire un poivron, deux poivrons ou trois poivrons. Mais cela ne marche pas pour tous les aliments. Par exemple, pour les épinards, on ne peut pas dire un épinard, deux épinards ou trois épinards. On peut dire des épinards ou 50 grammes d'épinards, par exemple. Attention, quand la préposition de « de » rencontre « l'», ça donne « de l'', que ce soit masculin ou féminin singulier. Exemple, il nous faut de l'ail. Alors, on a « de l'ail » parce que le nom « ail » commence par une voyelle. Ou bien, quand on dit « J'achète de l'huile, le nom huile commence par un H muet, c'est pour ça que nous utilisons de l'apostrophe. Alors l'article partitif n'est pas seulement employé pour parler des aliments, on l'utilise aussi pour désigner des choses qu'on ne peut pas manger ou des termes abstraits. Exemple, il y a de l'or dans cette mine. Alors la quantité d'or qu'il y a dans cette mine n'est pas claire, il peut y en avoir 500 grammes ou bien 10 kilos. Mais ce n'est pas clair, c'est pour ça que nous utilisons « de », ou bien quand on dit « il faut du courage pour créer sa propre entreprise ». Alors le courage est un terme abstrait et on ne peut pas le compter, on ne peut pas dire « un courage »,« deux courage »,« trois courage », et c'est pour cette raison qu'ici on utilise l'article partitif « du ». Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Euh, si elle vous a plu, alors un pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous bisous. Mouah.